bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler de l'aura violette c'est une aura qui est qui montre et qui est euh, l'évolution spirituelle par excellence c'est euh, euh, elle montre qu'on les aime intérieurement qu'on les aime intérieurement et que tout, tout va bien on a de la puissance en nous on est euh, euh, On est euh, tout simplement dans la spiritualité et on vit notre spiritualité intérieurement et extérieurement tout autour de nous et à euh, un niveau spirituel assez élevé c'est une personne qui va pouvoir vous aider vous enseigner vous donner de la puissance euh, euh, Faire plein de choses avec son énergie en général c'est une personne qui aide les autres personnes dans une aura violette on est aussi dans l'évolution mais dans l'évolution concrète spirituelle euh, physique euh, c'est une, une, une couleur d'évolution et qui montre qu'on a une évolution assez impressionnante et qu'on peut aider et qu'on a aussi passé certains paliers euh, que nous certains paliers spirituels et que nous descendrons pas en dessous de ce palier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 bonjour les amis dans les semaines qui arrivent comme dans certaines vidéos que je vous annonce je je vous annonce que je vais vous expliquer un peu les rituels funéraires à travers le monde donc ce sera comment les gens euh, vivent les rituels funéraires donc les enterrements les les fêtes qu'on peut faire par rapport à à certaines euh, À certains pays et à certaines coutumes surtout ça m'a l'air in intéressant parce que je me suis rendu compte euh, il y a quelques semaines j'ai rencontré des personnes qui euh, n'avaient pas du tout les mêmes euh, rituels euh, funéraires que les nôtres donc euh, euh, bah, je me suis un peu intéressé au sujet parce que, par exemple, nous on fait un, un des prières à Dieu. Il euh, y en a qui font un des prières à, à d'autres dieux, à d'autres connaissances. Et c'est important, vu leurs euh, leur coutumes et vu leurs croyances. Donc on va faire des vidéos sur les, sur les coutumes un uh, funéraire à travers le monde j'en trouverai uh, quelques-unes que je mettrai et au fur et à mesure uh, voilà uh, je uh, je les expliquerai voilà vidéo d'explication pourquoi il y aura uh, des rituels funéraires uh, sur uh, ma chaîne et ça pourra servir aussi à certaines personnes pour euh, que ils puissent suivre euh, euh, certaines personnes euh, qui, qui vont mourir ou, ou qui sont sur le point de mourir comme ça vous pourrez euh, peut-être les aider voilà à plus tard au revoir. Si tu as aimé mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos allez à bientôt Bonjour aujourd'hui petite présentation sur l'émeraude donc tout le monde connaît l'émeraude une émeraude sévère tout simplement en général les femmes aiment bien les porteux mais c'est aussi une pierre qui montre l'amour, euh, la patience, la patience infinie qui euh, explique aussi beaucoup de choses au niveau des sentiments qui remet beaucoup de choses en place dans le corps et qui et qui tout simplement éveille le chakra du cœur parce que le chakra du cœur permet de vivre, les choses intensément. Vivre les choses vraies, les sentiments vrais. Donc c'est ce que cette pierre apporte. Elle montre l'amour inconditionnel. Elle permet d'aider à guérir des, des infarctus. Tout ce qui concerne le, le cœur, en fait. Tout ce qui est maladie de cœur. Elle va aider à vous soigner dans vos maladies de cœur. Elle va pouvoir éclaircir votre mental, tout simplement, éclaircir vos idées, retirer vos idées noires. Ce qui est très important, parce que tout ce qui représente les idées, vont directement dans le chakra du cœur, parce que une idée peut être un sentiment et tout ce qui est sentiment peut être mis dans le cœur c'est ça qui est important elle va aussi éloigner élargir éloigner les mauvaises visions élargir votre vision Élargir votre vision spirituelle Elle permet elle permet tout simplement de vous équilibrer au niveau spirituelle mais elle spirituelle au niveau des sentiments ce que vous pouvez ressentir en tout cas pour moi ça m'a beaucoup aidé essayez là et dites -moi, dites moi en des nouvelles voilà pour l'émeraude en tout cas ce que moi j'en ai retenu à bientôt si tu as aimé mes vidéos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 Jacques Delphé est un juif originaire de Nazareth 1e et avant-dernier apôtre de Jésus. Il est appelé Jacques le mineur dans la tradition chrétienne, afin de le distinguer de Jacques le majeur qui fut choisi avant lui. Connu pour son caractère doux, patient et secret, il est particulièrement proche de Jésus qui le présente ainsi « Mon parfait ami d'enfance » celui qui fut mon frère pendant notre jeunesse. Il lui ressemble également de façon troublante. Jacques le mineur est présent aux principaux événements de la vie du Christ mais s'enfuit lors de la crucifixion. Cependant, Jésus lui apparut après sa résurrection. Sur demande de Jésus, il fut le premier évêque d'Israël et restera à cette place pendant plus de 30 ans. Il est parfois surnommé le juste en raison de sa sainteté, il a toujours conservé sa virginité, sa pureté entière. Nazaréen, c'est-à-dire consacré à Dieu dès sa naissance, il ne coupa jamais ses cheveux ni sa barbe, sa ni de vin, ni bain, ni d'huile pour oindre ses membres, ne porta point de sandales, nuaça pour ses vêtements que du lin. Ses prostrations à terre dans la prière étaient si fréquentes que la peau de ses genoux s'était endurcie comme celle du chameau. Son éminente sainte lui valut le surnom de juste par excellence il serait décédé en l'an 62. Le grand prêtre Anand aurait profité de la mort du procurateur festué de la nomination de son successeur Albinu pour faire la piler l'apôtre. Cependant, selon Flavius Joseph, il aurait plutôt été poussé du haut de la terrasse du temple puis achevé à coups de béton. Il est souvent représenté avec une massue ou un béton noueux, représentant l'objet de son martyr. La majeure partie de ses reliques se situe à Rome, dans la basilique des saints apôtres. Chez les catholiques, il est fêté le 3 mai. Il semblerait cependant que ce personnage soit à l'origine de nombreuses interrogations car le prénom Jacques revient de nombreuses fois et sous différentes formes. On le distingue évidemment de Jacques le majeur mais des doutes subsistent quant à savoir si Jacques le mineur, Jacques Delphé et Jacques le juste seraient une seule et même personne ou plusieurs. Si tu as aimé mes vidéos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 donc moi quand j'ai connu le jaspe rouge je l'ai utilisé pour une pierre de méditation mais une pierre de méditation qui protège on dit que c'est une pierre qui a la protection absolue Après moi je l'ai utilisée lors de mes méditations et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup protégé lors de mes méditations et de mon apprentissage en méditation parce qu'elle protégeait mon corps mon esprit mon âme après euh, elle, elle, fa, elle favorise tout ce qui est harmonisation du corps Elle, elle soutient en période de stress elle, elle soutient tout le temps dans tous les domaines après euh, elle nous permet d'avoir de des idées claires c'est pour ça que je l'ai utilisé lors d'une méditation ou lors de mes méditations au départ c'est une par contre c'est une pierre à respecter parce que c'est une pierre ce que j'appelle une pierre école c'est une pierre qui va pas vous faire de cadeau si vous faites une erreur elle va vous montrer l'erreur et vous avez vous allez devoir la corriger sinon la prochaine fois si vous la corrigez pas elle vous remontrera l'erreur jusqu'à ce que vous puissiez la corriger donc lors de vos méditations c'est une très bonne pierre qui peut vous accompagner lors de lors de cet exercice de méditation parce que c'est une pierre qui va vous guider vous protéger elle peut aussi travailler sur tout ce qui est chakra aura enfin tout le corps et tous les corps énergétiques ce qui est absolument très intéressant voilà pour cette pierre qui est pour moi une pierre école et que tout le monde devrait apprendre à voir et apprendre à utiliser voilà ce que je peux ce que j'ai pu tirer de cette pierre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 une méditation un peu différente de la dernière fois mais avec le même principe c'est à dire que je vais vous mettre une image une image de euh, que je me rappelle pas de champ de blé qui est en train de pousser et je vous demanderai de essayer de ressentir l'énergie que, que la photo dégage et de vous connecter au champ de blé et d'échanger de l'énergie avec ce champ de blé donc c'est à dire que vous allez prendre de la photo envoyer de l'énergie sur la photo et, et, et essayer envoyer de l'énergie sur la photo et de voir ce qui se passe et en général quand on se met en état de méditation on arrive à être dans ce champ de blé et de recevoir par la suite l'énergie du champ de blé c'est juste pour que vous appreniez à, à, à euh, par une photo à tout simplement vous connecter à cette à cet endroit pour pouvoir y travailler énergétiquement comme ça vous pourrez tout simplement travailler à distance c'est le travail à distance qui commence à venir. Donc voilà pour aujourd'hui. On fera ça euh, tranquillement. Donc je vous prépare un exercice d'à peu près d'une trentaine de minutes. Réécoutez bien le, dé le départ pour bien comprendre l'exercice. Et ensuite, faites l'exercice qui dure une trentaine de minutes. Merci. À plus tard. Au revoir.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 produisant l'attraction par le rayon bleu foncé et la répulsion par l'indigo bleu de nuit. Il s'agit de la mer éternelle qui conçoit et donne forme à une force spirituelle qui unit le haut et le bas. Elle gère la dureté et l'immobilité du règne minéral. Il s'agit d'une planète d'aspect impénétrable, lourd, taciturne, qui émane des rayons d'approfondissement et qui fait incliner vers la morosité et la mélancolie, donnant une attitude compassée, sérieuse, sévère, rigide, ascétique. En effet, elle exprime le temps qui brandit le fouet de la nécessité qui conduit dans des prisons karmiques. On l'appelle la planète de l'obstruction, des périodes critiques, nécessité de démolir pour reconstruire en mieux, ce qui amène parfois au découragement et au pessimisme. Avec elle, il faut toujours débattre des solutions, bien qu'elle puisse offrir des conditions évolutives fort ingénieuses pour qui sait coopérer avec ses forces étranges. Planète de la cristallisation, un mauvais contact avec elle peut appuyer les effets sur la loi de causalité, multipliant les ennuis aggravants, prolongeant la période de désert, engendrant de la lourdeur, de la tristesse, un esprit taciturne. Heureusement, une fois amadouée, elle peut aussi bien écourter l'incidence du temps que l'allonger. On y parvient par la méditation et la contemplation de la vérité et par l'acceptation de la sagesse. Saturne, c'est la planète de l'accomplissement et du commandement spirituel qui inculque un résultat lent, mais durable et retentissant. Au-delà des apparences, elle révèle les archétypes divins du Créateur et elle assure la réalisation des aspirations les plus élevées. Elle régit les longues études ou les études ardues, l'enseignement supérieur et le domaine scientifique, la philosophie, les travaux souterrains, les tunnels, les mines, la spéléologie, les champs de la moralité et de l'éthique, les conseillers de tous acabis, les présidents de sociétés et les grands directeurs, les mondes de la physique et de la métaphysique, l'ésotérisme, les fonctions reliées à la tradition, histoire, patrimoine et civilisation, les grandes responsabilités et les postes de confiance, les secteurs de la recherche profonde et sérieuse, l'implication systématique aux affaires, l'esprit de système, les asiles, les foyers pour vieillards, les hôpitaux et les prisons, la spéculation sur les maisons, Édifice, terre, domaines agricoles, mines, les contremaîtres, les arbitres, les juges, les légistes, les hommes de loi, les magistrats, l'autorité policière, la jurisprudence, la politique, députés, ministres, préfets, gouverneurs, maires, les détectives perspicaces, les diverses organisations, les handicapés, les invalides et les gens affligés de malades chroniques. Elle assiste dans la préparation soigneuse d'une carrière ou d'une profession. Gardienne du Seuil, elle développe la compréhension spirituelle ou le zèle mystique. Elle émet une influence bénéfique sur les grains et les fruits de la Terre. Cette planète révèle le maître du temps qui règne sur la durée, l'âge, la période, L'acte défini, on la considère comme l'astre du verbe en action, de la justice et du droit. On la rattache à des fonctions solaires de fécondation, de gouvernement et de continuité dans la succession des règnes et des saisons. C'est le principe de concentration, de contraction, de fixation, de condensation, d'inertie, le coagulat de l'alchimie qui s'oppose au sol. Il s'agit donc d'une force qui tend à cristalliser les formes, à les fixer dans la rigidité, s'opposant à tout changement. Elle suscite les obstacles de toutes sortes, les arrêts, les carences, l'impuissance, la paralysie, la stagnation. Toutefois, elle confère une profonde pénétration à force de longs efforts réfléchis. Elle s'associe à la fidélité, à la constance, à la persévérance, à la science, au renoncement à la méthode, à la discipline, à l'ordre, à la chasteté et à la religion. Elle s'oppose à la lumière et à la joie de l'existence. Inclinant vers l'attitude sérieuse, sévère, un peu mélancolique. Dans le corps humain, elle gouverne la charpente osseuse, garante de la solidité, de la fermeté et de la stabilité de tous les fondements. Elle évoque les défis, les chagrins et les épreuves de la vie, provoquant les séparations au cours de l'histoire de l'être humain et imposant le renoncement, l'abandon, le dépouillement, le sacrifice. Ainsi, elle est chargée de libérer de la prison intérieure de l'animalité, des attachements terrestres, des chaînes de la vie instinctive et des passions. Elle est le grand levier de la vie psychique et spirituelle, inspirant l'effacement de soi, le désistement de l'ego, l'insensibilité, la froideur, pouvant incliner vers le pessimisme, la tristesse, la pitié envers autrui et le refus de vivre. A l'inverse, elle peut éveiller des accès de cupidité sous les formes de boulimie, de jalousie, D'avarice, d'ambition, d'érudition, maîtresse de l'intériorité elle porte vers la méditation, elle aide à découvrir les secrets et les trésors cachés enfouis au plus profond de l'être et elle favorise le contact avec les vies antérieures. Cette planète, qui appelle à la patience et à la persévérance dans la recherche de la vérité, inculque une grande sagacité dans les enquêtes, favorisant une analyse objective des situations. Elle applique la loi avec rigueur et sévérité, mais sans esprit de vengeance ne visons que la rédemption du coupable elle développe la conscience du passé et elle fait comprendre le sens de l'engagement et le sens du devoir faisant accepter avec sérénité autant le bien que le mal elle fournit les mesures du temple intérieur que l'on désigne souvent sous le nom de temple de salomon elle donne un caractère énigmatique très secret disposé à chercher la vérité dans le signe des choses et à contempler les mystères de la nature elle incline vers une vie chaste Honnête et droite, celle de l'exécutant scrupuleux et du juge impartial. Elle porte au repos, accordant un sommeil profond, à la méditation, à l'acceptation du destin comme il se présente, donnant un être qui place la vérité intérieure au-dessus de tout. Gérant les ténèbres, elle donne des nuits calmes, tranquilles, remplies de révélations en songes. Elle aide à traduire la pensée en réalité. Elle forme une conscience scrupuleuse, souvent étroite, pleine de règles et d'interdits. Ce qui s'accompagne d'une grande austérité dans le comportement et d'une grande rigueur dans la manière de penser et d'une grande retenue dans les communications. Elle développe le sens des responsabilités et de l'ordre et elle incline vers l'étude patiente en ramenant sans cesse à l'essentiel. Cet être réservé, silencieux et solitaire, développe son propre point de vue sur les choses, mais il le garde pour lui. Il se sert de la connaissance qu'il acquiert pour améliorer son intérieur, mais il refuse de le partager. Inhibé socialement, vivant à l'écart des mondanités, il se montre toujours très prudent dans les moments difficiles. Cette planète régit le karma, la causalité éthique ou la justice immanente, d'où elle régit la destinée et exécute la loi. Il s'agit de l'intelligence active qui organise le monde intérieur en produisant une harmonie interne favorable à la révélation des hautes sciences. Elle réduit les programmes aux proportions humaines en adaptant l'impulsion cosmique au milieu où elle doit s'intégrer. Elle refoule une partie de sa lumière pour parvenir à concevoir le monde matériel, aidant à tirer profit de l'énergie et des matières premières. Elle révèle un monde où les principes sont institués dans les désirs. Elle émane de nouvelles sources d'énergie qui fait travailler en vase clos et qui facilite l'exploitation des inventions. Elle produit l'appétit de la création. Elle refroidit les ardeurs et elle produit une assimilation lente, mais sûre et définitive, de la loi et elle incline vers l'étude de la philosophie. Elle aide à laisser couler le temps avec une patience à toute épreuve, elle porte à se retirer du monde, elle développe le besoin de silence pour découvrir à l'intérieur les lois de l'univers et elle oriente la recherche de la vérité par les sentiers de la raison et de la logique. Elle produit un esprit conventionnel, très pratique, obstiné, d'une ténacité proverbiale portée vers la religiosité, mais désireux de réussir là où les autres ont échoué, bien qu'ils se lancent habituellement dans des grandes responsabilités peu brillantes. Elle produit les terres stériles. Elle protège les personnes âgées. Elle gère les principes de l'immunité et de la prophylaxie. Elle engendre le codificateur qui établit un cadre juridique. Elle aide à retrouver le sens de la discipline. Elle détient le pouvoir des sciences ésotériques, produisant une ascension lente, mais certaine. Créatrice d'un monde nouveau, elle incline vers l'abnégation et l'héroïcité, mais elle calme les esprits tourmentés, rendant sobre dans les plaisirs, en plus de favoriser la fidélité conjugale, elle assure la loyauté aux principes, à la société d'adoption et aux chefs de la nation. Cette planète finit par inculquer la capacité de s'adapter à toutes les circonstances. Elle favorise de meilleures relations avec les aînés et elle améliore les conditions du dernier âge de la vie. Elle aide à développer de l'affection et de l'estime pour les vieillards et à entretenir des bonnes relations avec cette catégorie d'âge. Elle amène à développer l'assiduité, la ponctualité, l'assurance dans ses entreprises et décisions. Elle force à développer l'attention et la vigilance. Elle développe la fermeté du caractère et elle produit des avantages durables et sans risque. Elle préconise l'économie des forces sexuelles, chasteté et continence. Elle confère le pouvoir de concentration dans la détente. La confiance en soi et elle raffermit la pulsion de conservation. Elle développe tous les aspects de la conscience humaine et elle inculque un courage indomptable. Elle assiste dans le cas du décès des parents ou d'un conjoint. Elle développe la dévotion, la piété et le sentiment de plénitude. Elle apprend l'économie, épargne légitime, et la conservation des forces. Elle aide à se développer une discipline de vie. Développe le discernement pour amener à prendre des décisions justes et salutaires. Prépare à l'état de disciple. Elle fait incliner vers la discrétion la diplomatie l'attention la patience le calme la ténacité la persévérance l'opiniâtreté, l'ordre et la méthode la rigueur la discipline le sens de l'engagement la détermination la sobriété en tout la modération et la pondération la fidélité aux promesses le sens des responsabilités mais aussi la prévoyance la prévenance la prévision la prudence la vigilance, la circonspection, elle aide à pondérer l'émotivité, lance dans l'esprit de système, elle entraîne dans l'étude des grands phénomènes de l'univers pour apprendre à conformer ses choix et ses actes au plan du créateur, elle conduit à la maîtrise parfaite des expériences et à la détermination d'en tirer toute la qualité. Elle apprend à devenir le fils de ses œuvres en apprenant à se suffire à soi-même en appelant à soi les éléments et les moyens de parvenir à ses buts. Au premier chef, cette planète aide à cristalliser les pensées qui engendrent la manifestation de la forme et aide à maîtriser la substance par une créativité dirigée. Ensuite, elle orchestre les épreuves nécessaires à la purification d'une conscience, conférant la puissance d'engagement pour y parvenir. Cette planète brandit le fouet de la nécessité pour forcer à comprendre ce qui est important et essentiel dans la vie. Elle fait apprécier la modestie, la simplicité, l'humilité, la frugalité et les goûts simples qui écartent les distractions et préviennent l'encombrement. Elle fournit la lumière pour déceler ses imperfections, elle développe l'honnêteté rigoureuse et le sens de l'honneur et inculque une intégrité à toute épreuve. Elle aide à comprendre le sens de l'identité, elle aide à démasquer les inimitiés secrètes, elle favorise la longévité. C'est la matrone qui intervient dans les mariages de convenance ou d'affaires, qui aide à harmoniser un mariage entre des personnes présentant une grande différence d'âge, et qui soulage les chagrins domestiques dans les mariages malheureux. On dit même qu'elle peut protéger contre la mort prématurée d'un conjoint. Elle développe la mémoire réflexe et elle aide les instructeurs à obtenir une obéissance immédiate. Elle aide à retrouver la paix après la tempête. Elle impose de reconnaître l'ordre hiérarchique de la tradition ésotérique et à respecter l'orthodoxie, respect des as et coutumes des conventions et des convenances légitimes elle aide à se tirer d'un piège qu'on a soi-même tendu et à reconnaître ses points faibles elle accroît la productivité et elle prépare à veiller soigneusement sur ses possessions et acquisitions elle permet de résoudre les problèmes les plus difficiles même s'ils sont apparemment insolubles elle offre une influence bénéfique dans les cas d'achat ou de vente de propriété de règlement de testament de lègue et d'héritage de problèmes avec la parenté, elle aide à obtenir une publicité retentissante, elle éclaire la notion de quantité, cette planète aide à développer une grande force de récupération, elle apprend à faire un bon usage de son temps et elle aide à se former le goût pour le travail sérieux et persévérant, elle révèle les diverses possibilités permettant de se réaliser dans un domaine plus vaste, mais elle inculque souvent une raison froide et calculatrice, elle appuie dans toute recherche profonde et sérieuse, elle fournit de nombreux recours aussi bénéfiques que salutaire elle développe une nature pensive et l'aptitude de la réflexion appuyée au niveau physique elle renforce la résistance organique et elle aide à ralentir les réflexes elle préconise le repli du monde extérieur pour s'intérioriser elle fournit un appui solide dans la destruction des limites des obstacles des oppositions et des résistances elle amène à développer un sens aigu des responsabilités elle permet de ralentir l'usure des choses elle dissout l'inhibition devant le risque, elle aide à comprendre la loi de causalité, elle fait communiquer avec l'énergie de rétractation, coagula, elle forme au désir de savoir, elle assiste dans la formation d'assises stables et solides. elle permet l'établissement de structures durables et elle induit dans la sérénité, aide à accepter la solitude ou la vie recluse, elle développe la sagesse supérieure en regard de la vérité absolue et elle dévoile la clé du royaume céleste. Elle établit un contact avec le maître du devoir d'état, aussi appelé le grand maître de la tâche, et elle révèle la notion de la splendeur divine. Elle peut protéger contre une perte de prestige, les contestations, les procès, les machinations, la persécution, la partialité. Elle assure de mener une vie exemplaire tout à fait irréprochable. Elle aide à se tirer de l'isolement à la fin de sa vie. Elle propose une transition facile et naturelle au terme de la vie physique cette planète représente le principe même de la vérité divine ce qui la fait intensifier la vie intérieure dans son sens inversé parce qu'elle amène à mépriser les petits plaisirs de la vie elle peut induire dans une vie chagrine et rendre égoïste embarrassé conformiste et conservateur mélancolique négatif acariâtre, amer morbide rabat joie routinier casanier hypocrite servile introverti ennuyeux critiqueur